Un auteur qui fait une chose très rare, c'est très difficile à faire une figure de style, ça s'appelle des eugmas. Il oui. fait des eugmas. C'est pas un problème d'œil, hein, c'est pas non, ça. Non, non, non, non. le <rire> eugma c'est une figure de style qui consiste à faire dépendre d'un même mot des choses qui n'ont pas de rapport entre elles. Il partit elles. avec colère et avec son chapeau. Voilà, de l'échafaudage, tombe. ça c'est du, du saltaire de l'échafaudage tombait des lambeaux de parole quand ce n'était pas un morceau de bois ou des clous. Ça, j'aime beaucoup. Très beau euh, Zegma. Très beau, beau C'est un beau Zegma. C'est très beau Zegma. Moins mo mo drôle peut-être que, ce, que ceux des proches qui, qui avaient osé, après avoir sauté sa belle-sœur et le repas de midi, le petit, pr <rire> le petit prince reprit enfin ses esprits et une banane. Ça, c'est un Zegma. On peut faire des Zegmas sur le dos d'un auteur comme, comme Satex. Ça, ça c'est bien. Des projets Mais très Gide, bons. En faisait. Gide en faisait, Gide faisait, ah a osé, il tira de sa poitrine un soupir et de sa redingote une enveloppe jaune. C'est un, un, un livre à admirable. À propos du ZEUGMA, Jean-Louis, euh, dont oui. tu t'es fait le héros au masquer la plume, Bruno Redley nous dit, « Chère plume, c'est avec plaisir que j'ai entendu vos débats sur le ZEUGMA. » Parce qu'on peut dire ZEUGMA ou ZEUGMA. Oui. Ou zeugma. Oui. Et donc cet auditeur nous recommande le petit livre de Sébastien Bailly, « Les Zogmes au plat », qui est par... apparu ah, chez Mille et une nuits. Vous y retrouverez le petit prince déjà évoqué qui, selon Pierre Desproges, reprit ses esprits et une banane oui. après avoir sauté sa belle-sœur et le repas de midi. Voilà. Mais vous y apprendrez aussi que grâce aux Zogmes ou zogma, on peut avoir une tasse et un ami athée, euh, <rire> Ou bien encore, Jérôme Garcin appréciera, c'est vrai, qu'il vaut mieux penser son cheval qu'à la mort. Oui, <rire> oui d'accord. Jean-Michel Bénard nous dit c'est la saison, grâce à vous des Eugmas, dans euh, « Merci pour ce moment » de Valérie trier veller L'ex-première dame affaiblie, <rire> hospitalisée, reçoit la visite de la femme de Michel Sapin. Deux points, ouvrez les guillemets. C'est vrai que c'est un très beau Zogma. Je parviens à peine à tenir ma fourchette, encore moins une conversation. Ah, il est magnifique. Il est magnifique, oui. Bon, on est loin, nous dit l'auditeur d'Apollinaire. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Et enfin, de notre feuilleton d'automne lancé, je vous le rappelle, par l'ami Jean-Louis, sur les Zogmas. Ah oui. J'en reçois plein des Zogmas. Là, j'en reçois de Belgique, de Liège, Myriam, Gissen euh, je ne peux m'empêcher de vous livrer mon, mon Zogma préféré. Il est de Jean-Echnose, le restaurant était au bord du fleuve et de la faillite. Il est pas <rire> mal. <rire> Très joli. On reçoit même ouais. des Zogmas du Mali. Il y est fourni par Olivier Oberlin, un Zogma malien, entre masques de griot et poulet déplumé sur un marché de Bamako. Des vendeurs, ouvrez les guillemets, fauchés mais pas fâchés, qui cassent les prix mais pas les pieds. Oui. Etienne Jolivet de Paris euh, <rire> apporte sa contribution à votre étude sur les OGMAS. Je sens qu'on en a pour un petit bout de temps. Hein. <rire> oui. euh, vous avez oublié de mentionner Renault, dont la fameuse pépette de la chanson allait ainsi se manger une pizza au jambon et au centre commercial. Oui. Enfin, pour terminer, ça c'est surtout des OGMAS, se poursuit bien sûr. Euh, Roger Maître euh, qui nous écoute chaque lundi matin en podcast sur l'autoroute euh, entre Bordeaux et Niort, nous livre un petit zogma pour la route. L'auteur manipule le français avec brio et son lecteur avec sadisme. Et c'est un zogma qui est de lui d'ailleurs. Françoise, elle, nous rappelle ce vers de Victor Hugo, vêtu de probité candide et de lin blanc, qui il faut dire est très beau. Euh, Jean Sandler cite cette phrase de Proust Les domestiques se réinstallaient devant la porte à regarder tomber la poussière et l'émotion qu'avaient soulevé les soldats. Et c'est dans Un amour de Swann. Avec le sourire, quelques contributions ben, au feuilleton maintenant intarissable, initié par l'ami Jean-Louis sur les ogmas, qui ah, continue, oui, ça continue toujours. Euh, Jean-Dominique Serra, n'oublions jamais, il faut dire ce conseil de notre grand philosophe Pierre Dac, il vaut mieux s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse droite. Étienne <rire> Duvivier de Paris a trouvé un joli spécimen dans la chanson de... De Gainsbourg, l'eau à la bouche, laisse-toi au gré du courant, porter dans le lit du torrent et dans le mien, si tu veux bien. Euh, Lydie Schuler a trouvé dans Télérama, euh, Joe Starr en flic empathique et en colère. Enfin, Charlotte Rowe, qui habite Berlin, nous envoie un très beau Zogma. Il est signé Raymond Queneau, dans, dans Les Fleurs Bleues. Euh, le Duc d'Auge ne bâtit point sa femme, parce que défunte. Mais il bâtit ses filles au nombre de trois. Il bâtit des serviteurs, des servantes, des tapis, quelques fers encore chauds, la campagne, monnaie, aïeux, oui. et en fin de compte, ses flancs. C'est pas mal, c'est un, oui. un beau Ça zogma. fait faire des économies, je trouve. Le Zogma, oui. Bah, énormément. Avec un seul verbe, vous arrivez à gouverner toute une page entière. Oui. Quand et, même, et parfois plus qu'une page. Oui. Avant de passer au livre pour la 25e... Il me fait savoir et il le, le pense. Le feuilleton oui. initié par l'ami Jean-Louis okay. sur les Zogmas. Tu sais ah que oui. ça n'arrête pas. Ça Je fait. pense qu'on pourra faire bientôt un dictionnaire ah, avec bien. les Zogmas. J'en reçois, mais tous les jours, tous les jours. Alors là, ça nous vient de Chaumont. C'est Damien oui, Villélem qui a relevé dans la chanson « Home Sweet Home » de Zazie. « On devrait faire l'amour et la poussière ». Anne-Chantal Beaumard oui. a relevé dans « Claudine en ménage de Colette ». Il faut dire la belle enseigne pompe funèbre et à incendie, <rire> qui est pas est mal. Oui, oui, bien. Sylvain de Rességuier en appelle, lui, à Proust, dans le côté de Guermantes, parlant du monsieur médiocrement habillé, lequel parut perdre à la fois toute contenance, une mâchoire et beaucoup de sang. Enfin, Sébastien Mottet, je ne résiste pas à l'envie d'apporter ma modeste contribution en partageant avec vous <coughs> ce zogma entendu dans la chanson « Monsieur Johnson ». Du groupe Les Wiggles. tu connais ce, ce groupe toi Ah non, je connais pas. Non. Monsieur Johnson arrive d'un pas alerte et optimiste, pénètre le hall puis la standardiste. <rire> ah oui. C'est ah élégant, n'est-ce pas, maître oui, oui, je trouve ça un tout à ah, fait. Mais... Voilà. Elle s'appelle Inextinguible le feuilleton des ogma continu. Je crois qu'on pourra bientôt faire un dictionnaire. Alors, cette semaine, c'est Christophe Brioul qui cite Jacques Prévert dans la didascalie de sa pièce Le tableau des merveilles. Et en même temps, que surgit le capitaine crampe de la gendarmerie Les bras en croix, la barbe en charpie, le regard égaré, ainsi que le képi. Euh, Jérôme Stefanini, ben, lui, cite Brigitte euh, Chamonaz, notre consoeur, aux, aux infos ici de, de 7h30. À propos des conflits en Ukraine, les séparatistes ont jeté leur dévolus et des bombes sur Mariupol. Euh, Malena Landi nous envoie de Montréal, où il fait, paraît-il, moins 20 degrés pour l'instant, le titre d'un livre de Tom Sharp, « Comment se sortir ?» D'une poupée gonflable et de beaucoup d'autres ennuis encore. Camille de Riche, notre confrère de la RTBF, la radio belge, nous envoie une citation d'Ambrose Pierce. Piano, ustensile de salon destiné à avoir raison du visiteur impénitent, il fonctionne en déprimant les touches de l'instrument et le moral de l'auditoire. Jean-Pierre Brouillot, on appelle lui à Michel Sardou, ça relève un peu le niveau de l'émission, dans les villes de grande solitude, moi le passant bien protégé par 2000 ans de certitude et quelques clous sur la chaussée. Enfin, un Zogma doublé d'une info cinéma. Clémentine mourao Ferreira nous dit « Je voulais partager avec vous le Zogma que j'ai écrit à une amie, il y a quelques jours, deux points, ouvrés les guillemets, le prochain film de Xavier Giannoli sera sublime et en compétition à Cannes. Elle nous précise quand même qu'elle travaille au service financier de la boîte de prod qui produit ce film, le prochain donc de Giannoli. Quatre mois...